Bonjour Delphine. On te connaît aussi sous un petit pseudo sur Instagram, docteur Petit c'est ça C'est ça. Ouais. Bon, on va essayer d'en de, savoir un petit peu plus sur ton métier. Euh, moi, c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup. Alors forcément, comme tout le monde, je vais chez le dentiste, hein, mais euh, je ne savais même pas euh, qu'il y avait des, des chirurgiens dentistes qui étaient vraiment spécialistes de, de l'enfance. Donc euh, voilà, on va aller creuser ça, un petit peu. Ouais. C'est pas la spécialité la plus connue. Vrai. Et ben voilà, justement. Alors, on fait un petit bond dans, dans ton passé pour essayer de comprendre un peu mieux ton histoire. Euh, Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance et de ton adolescence euh, J'ai eu une enfance et une adolescence qui étaient euh, heureuses. J'ai été toujours entourée de mes, de mes parents, de mes grands-parents. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un petit frère que j'ai que j'ai beaucoup demandé à mes parents que j'ai enfin eu <rire> euh, ça c'était c'est oui tout cet entourage de la famille passer les vacances chez mes grands-parents être toujours entouré ça a été un gros gros plus pour moi c'était j'ai beaucoup beaucoup aimé l'école mais euh... Parce que j'avais des facilités à avoir des bonnes notes, etc. Mais après, à l'école, j'ai eu pas mal de. J'ai subi pas, pas mal de harcèlement scolaire et ça, c'était la, la période la moins sympa. Quoi. OK. De maire jusqu'au collège, ça a vraiment été. Euh, ça a été vraiment très dur. C'est fou parce et... qu'en fait, t'es pas la première personne que j'interviewe et qui me parle de harcèlement scolaire. On voit à quel point, euh, malheureusement, ça, ça touche énormément de monde. quoi. Oui, et puis j'étais considéré comme la cale celui qui était premier de la classe j'étais euh, j'étais celui qui était trop gros trop efféminé, trop bon à l'école il y avait toujours un truc en fait. trop quoi euh... en fait. ouais puis comme je enfin, j'étais pas bagarreur ni rien donc euh, bah je me je laissais le truc faire quoi. et puis à l'époque enfin enfin personne ne faisait rien les les profs vous le savaient certainement mes parents le savaient aussi enfin ça arrivait que que je me couche le soir et que je sois en pleurs en train de raconter que ça allait pas. Mmh. En fait, personne n'a vraiment trouvé un moyen de, de m'aider à ce moment-là et c'est juste en, après en passant au lycée ou que au final ça a été mieux. Genre je me suis trouvé je me suis trouvé des, des vrais potes euh, et puis euh, l'impression que tous les tous les débiles qui se moquaient euh <rire> étaient partis ailleurs quoi. Là ça a été ça a été beaucoup mieux à partir mmh. du lycée. Eh bien, démarrage euh, difficile, effectivement. Euh, ouais, alors... parce que, euh, dès la moyenne section, hein, moyenne grande section. Euh... Ah ouais, très très tôt, effectivement. Ok. Donc, et alors, du coup, tu as. Jamais, jamais changé d'école, donc forcément, tous les élèves se suivent au moins jusqu'au collège. Ouais, c'était des petites écoles, il n'y avait pas un effectif très grand, donc tu n'étais pas forcément mélangé euh, d'une année sur l'autre avec euh, d'autres enfants. Euh, bah oui, on se garde, garde toujours les mêmes élèves au fur et à mesure. Euh... C'était euh, les 30, peut-être, les deux classes à chaque fois du même niveau, mais du coup, on se suit, suit jusqu'à la fin du collège la plupart du temps. Bon, donc quand ça se passe bien, effectivement, tout va bien. Quand ça se passe moins bien, c'est un peu douloureux comme période, j'imagine. Ouais. Et euh, tu penses que ces, ces moments de ta vie ton... ont tourné ton regard, en tout cas, vers l'enfance plus particulièrement, avec une attention particulière vers l'enfance, à ce moment-là, non, je pense pas. Je pense que euh, c'était euh, le fait de, de pouvoir aider les autres, de pouvoir euh, soigner, de pouvoir... Euh, tu vois, cette, cette partie-là, j'ai toujours eu pas mal d'affect et d'empathie envers les gens. D'accord. Euh, et okay. puis ensuite, ça s'est tourné assez naturellement à la fac, euh, vers, euh, vers la pédiatrie, mais c'était pas quelque chose qui m'était forcément destiné. Dans ma famille, il n'y avait pas de... J'ai pas plus de de profession médicale. Enfin, mes parents sont pas issus de profession médicale, donc euh, c'était vraiment nouveau pour moi. D'accord. Je faisais médecine, mais j'étais un des seuls dans la famille à, à avoir tenté médecine, et, et puis finalement aller jusqu'au bout. C'était cool, mais... Bien, bah écoute, au moins médicale. ça ouvre, ça ouvre à d'autres discussions à la maison, j'imagine, quand c'est comme ça. C'est bien. aussi. Ah bah oui. <rire> <rire> et est-ce que tu as fait d'autres d'autres métiers avant de d'être chirurgien dentiste? Ouais, mes premiers métiers d'été, mes jobs d'été, c'était gendarme réserviste. Ah ouais, un, un beau lien. <rire> Il y a un lien avec l'arrachage des dents ou pas <rire> okay. euh, Par contre, j'ai une famille de gendarmes et euh, c'est eux qui m'ont poussé à faire ça et tout. Alors, euh, t'imagines bien que j'étais pas forcément destiné à devenir... Euh, gendarmes ou gendarmes réserviste du moins, que ça a été une période pas facile, ne serait-ce que d'aller faire la formation pour le devenir. D'accord. Il y a ah, des oui. un peu hercules Mais euh, du coup, après, j'ai eu des belles années quand même de, de renfort. Euh, on partait sur la côte, faire des renforts pour aider les, les gendarmes sur la côte. Enfin, euh, et puis, je me suis lié d'amitié avec, euh, avec pas mal au fur et à mesure des saisons. Donc ça, c'était cool. Ça, je me rappelle qu'on avait une bonne ambiance et on s'entendait tous bien. Donc c'était vraiment... Euh... Au final, ça n'a pas été facile de, de rentrer dans le truc, mais une fois, euh, fois là-bas, c'est ouais. ouais, plutôt euh, des, des bonnes années. Avec toujours cette notion d'aider les autres quand même. Oui, au final, il y avait cette partie-là. Hein. J'avais euh, le ceinturon avec le pistolet, les menottes et les bâtons télescopiques, mais on aidait les gens quand même. C'est joli d'en dire. dis <rire> bah non, lui lui dit ça, ça paraît bizarre. On ne m'imagine pas au cabinet avec mon uniforme, euh, non. mon pistolet et mes rangers. <rire> <rire> tu devrais tenter, peut-être que ça peut être drôle une fois d'arriver euh, dans la tenue de gendarme. Ouais. Maintenant, j'ai plus le droit, hein. c'est illégal de porter un uniforme. Hein. Ah bah ouais. Non, plus le droit. <rire> Et alors pourquoi un jour tu t'es dit « mais euh, mais en fait c'est ça que je veux faire ». Et euh, ben en fait, en première année de médecine, ce, mon tram s'arrêtait devant la faculté de dentaire. Donc je devais passer à chaque fois devant la faculté pour passer à mes cours de médecine. Et euh, en fait, je les voyais travailler en cours de travaux pratiques. Euh, et puis les mois passant, je m'étais renseigné un petit peu et en fait, euh, le... Les études étaient moins longues, le, le rythme de vie après est quand même plus facile. Le quotidien est aussi plus facile une fois diplômé. Mmh. Euh, C'est vrai que si jamais tu... Un podcast à faire avec, avec un médecin ou des jeunes médecins, tu verrais que peut-être qu'ils diront oh, en fait j'aurais dû choisir dentaire. <rire> bah écoute, peut-être qu'ils écouteront le tien et qu'ils diront ah ouais, en fait c'est ça que je veux faire. <rire> c'est pas la première fois que, que je l'entends. J'ai même des potes maintenant médecins qui me disent ah oh, j'aurais tellement dû faire dentaire, c'était moins long. Oh, ouais, au niveau après, des études déjà bon. c'est moins long. C'est moins long, ouais. Euh, on on s'occupe des patients euh, vraiment dès le la, dès la début de troisième année. On a déjà des patients à soigner. Euh, et puis, oui, en six ans, première année de médecine c'est euh, on, on peut être diplômé. Donc, ça, c'était euh, vraiment, vraiment chouette pour le coup. Ouais. Enfin, J'ai eu beaucoup de chance. J'ai passé ma thèse juste après... Euh, Juste après ma dernière année, quelques mois après, j'avais euh, trouvé mon cabinet où je suis encore. D'accord. Donc j'ai eu de la chance sur ça aussi. Je sais qu'il y en a pas mal qui cherchent longtemps avant de s'installer. Euh, il y en a qui font pas mal de remplacements aussi. Ouais, il y en a qui préfèrent hein, que de s'installer tout de suite dans un cabinet. Mais... Et là, tu, tu es dans un cabinet en autonomie ou tu es avec d'autres euh, chirurgiens dentistes On est un cabinet, on est quatre euh, praticiens. D'accord. Moi, je suis le seul pour le moment à avoir... Euh, avoir une spécialité, enfin, une spécificité, parce que spécialité, spécificité, c'est un petit jargon chez nous, mais... mais je suis le seul à vraiment avoir une... une spécialité à part entière. Les autres sont omnipraticiens, eux, ils soignent, ils soignent tout le monde pour toutes les dans tous les domaines. Toi, c'est uniquement un... les enfants Ouais, moi, c'est que les enfants. Ok. Et alors, pourquoi, du coup, l'enfant plus particulièrement Tu as une idée de, de ce qui t'a plu ben, euh... avec les enfants, ça me paraissait plus simple, contrairement à ce que beaucoup beaucoup <rire> pensent. Ouais. Euh... Mais, euh... en fait... Aujourd'hui encore avec... <rire> aujourd Ouais, ouais, ouais aujourd'hui encore. Hein, quand je... Enfin, je vais pas du tout au cabinet à reculons, hein. mmh. Mais, et pour le coup, j'allais plus à reculons, euh, en faisant les soins sur les adultes. Je trouvais ça plus stressant, euh... avec encore plus de responsabilités et plus de... Ça... C'était diversifié, mais là, c'est avec les enfants, c'est moins diversifié. Hein. Soit on fait tout le temps plus ou moins les mêmes soins quand même. C'est la prise en charge à côté qui est, qui mmh. est jamais vraiment la même. D'accord. Et puis, je trouve que les soins sont quand même plus faciles à réaliser chez les enfants que chez les adultes. Je me mets moins de pression. Enfin, je... Franchement, je... je préfère. Les enfants sont plus forts, c'est ça, face à un dentiste que les... que les adultes Les adultes, ils arrivent en ayant le trouillomètre à zéro et... Ça va Franchement, quoi, il a... <rire> Franchement, il y a des gosses, ils sont surprenants. Hein. Des fois, il y en a à 3-4 ans, ils s'installent tout seuls, ils ouvrent la bouche. On... Bah, après, on a notre façon de faire et tout, mais ils disent rien. Un... Franchement, on est hyper impressionné. Mm. Oui, ils sont plus forts, je pense, en fait. Alors que rien, les, les... les prédestinent au final de ne pas avoir euh... de pas avoir peur ou un peu d'anxiété à l'idée de venir, mais non, ils arrivent, Pépouze, euh... ils s'installent. Euh... Ouais. Non, franchement, ah, il y en a qui nous bluffent, hein, ouais. C'est drôle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes, tes objectifs principaux ou tes missions principales, en tout cas, dans ton cabinet ben, La mission principale, ça va être de, de, de montrer, de, de promouvoir et puis de, de, de, de faire en sorte que la prise en charge des enfants soit quand même plus, plus naturelle chez certains de mes confrères et que euh, on puisse euh, améliorer en fait, la prise en soins au niveau dentaire et, et global de l'enfant, euh, notamment dans, dans le département, mais aussi en France où finalement cette spécialité est pas vraiment euh, euh, reconnue ou souvent, souvent mise à mal parce que euh, j'entends souvent non mais c'est pas c'est pas rémunérateur, ça prend beaucoup de, de temps pour rien, euh, les dents ça va tomber, euh, vous vous embêtez pour rien. Euh, plein de choses comme ça, alors qu'au final, on peut régler beaucoup, beaucoup de choses quand, quand les enfants sont, sont encore petits et qui deviennent beaucoup plus problématiques et beaucoup plus complexes à prendre en charge quand, quand ils sont ados ou carrément adultes. Mmh, c'est sûr, c'est sûr. Quand tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, en France, vous n'êtes pas nombreux à être, à être spécialistes de euh, la pédiatrie Non, alors pour te donner une idée, je peux regarder vite fait, on a, on a un groupe... Euh, sur Facebook. Euh, je te dirais à peu près là on est 2000 membres mais il y a beaucoup de membres dedans qui sont euh, pas qui sont pas exclusifs ou qui sont pas enfin ils sont là juste pour avoir des informations ils sont dentistes mais du coup peut-être qu'il y en a peut-être un petit un petit millier peut-être Ah et, oui. et de... il y en a pas il y en a pas beaucoup beaucoup. Hein. D'accord. le coup en Vendée, euh en Vendée, moi je suis tout seul, euh, exclusif en tout cas, a... j'ai quelques confrères qui sont euh, « kids friendly » on dit. C'est mignon. <rire> Après, euh, sur Nantes, je crois qu'il y en a deux, donc, et puis ensuite, au sud, il y en a une sur La Rochelle, donc en gros on est quatre de, de Nantes jusqu'à La Rochelle. D'accord. J'ai rangé, je suis bien sûr qu'il y, ait... y en a une sur tour on a une autre euh, tu vois c'est pas hyper bien ouais, pas une, une fois que tu sors de paris où là il y en a quand même pas mal mm -hmm. après il y en a beaucoup ouais. et quand tu dis qu'il qu y en a certains qui sont kids friendly il y en a qui sont kids not friendly <rire> il y en a qui n'en veulent pas d'enfants ah oui oui, ah oui il y en a qui sont euh... oui, c'est ah oui d'accord <rire> bien <rire> Il y en a, il, est pris, il se... Non, non, et c'est au monde pour un rendez-vous. Ah non, on ne prend pas. D'accord. Bon, ok. Pas. Bon, bah comme ça, ah, il faut bon, le savoir. Hein. <rire> Est-ce que tu, tu, tu fais aussi de la prévention dans, dans des écoles ou absolument pas euh, Non, je n'avais pas fait dans les écoles parce que moi, dans mon département, l'UFSBD s'occupe déjà de faire de la promotion dans les écoles avec euh, du personnel qui est à l'UFSBD euh, toute l'année c'est une seule dame qui s'en occupe, mais euh, toute l'année, cette, cette dame-là, elle, elle est là pour promouvoir dans les écoles euh, la santé bucco dentaire. Ok, chacun son, sa casquette, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as suivi comme parcours pour, euh, pour euh, être chirurgien dentiste Tu m'as dit qu'il y avait 6 ans, c'est ça, en tout Oui. <coughs> donc une année... la première année de médecine sur laquelle euh, on passe en fait le concours qu'on choisit. Alors là, il y a des choses qui ont changé depuis, hein, mais euh, normalement on passe sage femme pharmacie, kiné, euh, dentaire, peut-être une autre. Alors, on choisit lesquelles spécialités on veut passer au cours de l'année. Euh, et puis à l'issue de ça, euh, si on est placé correctement, on choisit euh, la, du coup la fac où on veut aller. D'accord. Voilà, sage femme etc. Et une fois en dentaire, donc il y a, il y a cinq ans en plus, euh, minimum, parce qu'on peut passer aussi euh, le, le concours de l'internat pour trois spécialités, pour le coup, elles, trois spécialités reconnues, euh, qui sont faites euh, entre deux et trois ans. Donc on peut augmenter de deux à trois ans le, euh, le cursus au final. Et bien, ça fait pas mal tout ça. Hein mmh. Il en faut du courage. Oui. <rire> En fait, tu es en train de réaliser à quel point c'était long, c'est ça <rire> Toi, tu t'es arrêté. Bah, au euh, en fait, j'ai hein, pas eu l'impression que c'était long. Moi, ouais. je me suis arrêté à la, la sixième année, oui. Puis, mais je me suis pas, je me suis pas dit que c'était, c'était si long. Enfin, L'avantage aussi, c'est que on commence à travailler tout de suite. Voilà, euh, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En... Oui, on commence à travailler en clinique. Ouais. Et on a des patients. Euh, on est salarié de l'hôpital, alors on a un petit, un, un petit pécule. N'allez hein. pas imaginer qu'on ait un SMIC en euh, travaillant à l'hôpital, surtout en, en, en tant qu'externe. <rire> Encore moins en tant qu'interne, avec ce que je lis de mes confrères médecins. Ouais. Mais euh, bon, voilà, après, ça ne m'a pas empêché aussi de travailler aussi à côté. Hein. J'ai fait de la plonge au restaurant universitaire, j'ai fait beaucoup de soutien scolaire, du babysitting, euh, récolté du Pendant midi. ces six années. Oui, pendant ces six années, je me trouvais en fait... Euh, comme je ne voulais plus faire gendarme réserviste, euh, mes parents m'avaient poussé à trouver autre chose. Et du coup, euh, ils me donnaient un peu d'argent. Mais moi, à côté, je, je, je me débrouillais pour travailler à côté. Mais j'en avais plein dans ma promo qui bossaient euh, aussi à côté. Hein, j'en avais qui étaient, euh, qui bossaient chez Ikea, d'autres qui étaient livreurs. Euh, ah ouais. Et ça, c'était pour pouvoir financer tes études que tu faisais ça Non, non, c'était pas pour financer. C'était... Euh c'était bah, pour avoir un peu d'argent et puis euh, éviter que mes parents aient trop euh, à me donner au final. Ouais. Mais okay. à côté, il y en a qui devaient payer leur, euh, leur loyer, il y en a... Bien nous, sûr. nous, à l'époque, on ne payait pas trop cher de, de frais d'inscription à la fac, comparé à d'autres facs de, de dentaire euh, qui demandent beaucoup euh, de matériel à acheter de la part des étudiants, nous, on n'en avait pas trop. Euh, moi, j'avais la chance de bénéficier aussi de, de l'appartement de fonction de mon papa qui était encore... Euh, en, en fonction justement mmh. euh, donc ça permettait d'éviter aussi trop de, de dépenses mais j'avais des ouais. potes, oui ils payent le, ben leur loyer, leur bouffe, leurs activités, les sorties, les machins donc euh, ils obligeaient aussi à, à travailler aussi un petit peu à côté quand leurs parents ne pouvaient pas euh, tout payer plein pot bah oui parce que j'imagine s'ils ont post-bac ça fait un petit moment où on cherche aussi à s'installer etc et, et quand on n'a pas ouais. l'argent qui va avec bah, ça doit être des années pas faciles quoi bah pour certains, non, c'est sûr que ça doit pas être facile. Mmh. Après, c'est vrai qu'on a tous eu, euh, enfin, avec tout mes... mon groupe de potes, on a tous eu des, des parcours assez euh, assez simples dans le sens où euh, tous nos parents ont réussi à... à nous aider au fur et à mesure. Euh. Et puis on s'est tous débrouillés pour faire des petits jobs et tout pour, euh, pour nos sorties, pour nos voyages. Et... Ouais. Est-ce que euh, ça a été difficile ou tu t'en es très vite sorti justement de tes premières expériences euh, pratiques, que ça soit dans le cadre de ta, de ta formation des 6 ans, là, ou euh, quand tu as commencé ton métier à proprement parler Pendant la fac, euh, ça a été. Je n'ai pas eu de, grosse, euh, euh, de gros déboires ou de, <rire> de gros trucs qui se sont mal passés, contrairement à d'autres. <rire> ok. Mais je me rappellerai toujours de ma première anesthésie où la patiente s'est mise à pleurer. Ah, mince. Alors je sais sais pourquoi, parce que j'avais fait tout bien, mais du coup je pense qu'elle était hyper stressée et qu'elle s'est mise à pleurer sur le fauteuil. je me suis dit, oh merde, ça commence bien. Bon. Et après, non, il vaut mieux qu'asseoir de... Il ne pas arrivé de problème particulier. Il m'est arrivé des choses à d'autres, mais pas... Après c'était des fois avec certains profs où euh, où ça passait pas trop euh, qui étaient hyper sévères euh, et, et là j'allais en, en vacation euh, clairement arcoullant avec la boule au ventre euh, mm. c'était pas un bon semestre il y a ici si, il y a quand même pendant un an un an et demi pendant la cinquième année en fait la cinquième année à Nantes c'était c'était la plus dense fallait on avait des contrats avec euh, des soins à faire euh, faire tant de, tant de soins, tant d'extractions, tant de machin. Et en fait, ça faut un stress possible pendant l'année parce qu'on doit absolument valider tout ce contrat-là si on veut passer dans les <rire> d'après. J'imagine. Et, et euh, donc, je, je dormais plus, j'étais sous somnifère pour dormir parce que ah, oui, j'avais une angoisse d'aller dormir pour aller passer le lendemain. Quoi. Donc, pendant euh, peut-être un peu plus de six mois, j'étais sous somnifère pour que, pour que ça passe quoi, que ça aille mieux. Et après, ça a été. Et il oui. y en a même un qui m'avait dit une fois, euh, ah non, mais toi, la, la pédo, la pédo c'est pas fait pour toi, hein. je faisais autre chose. <rire> bien, ça s'est dit. <rire> bon, ben finalement, je ne l'ai pas écouté. Hein, mais... <rire> oui, bah des fois, c'est bien aussi de ne pas écouter ses profs. Je ne vais pas le dire trop fort, mais parfois euh... <rire> <rire> ça peut avoir du bon. <rire> <rire> mais alors, du coup, quand tu dis que... Que tu devais faire tant d'extraction, tant de machin. Quand tu avais une patiente ou un patient qui arrivait juste pour un détartrage, tu lui disais Non, excusez-moi, je vous fais une petite extraction parce que je dois en faire tant pendant le mois, <rire> c'est ça? Alors non, parce qu'on n'a jamais eu de patiente qui arrive juste pour un détartrage. On bon. Les patients appellent pour être mis sur liste d'attente pour des plans de traitement plus importants. Okay. Et du coup on, on appelle les patients pour leur proposer euh, de les suivre et on leur fait un, un plan de traitement global et du coup ça passe souvent, enfin ils ont vraiment beaucoup de choses à faire donc ça passe par, euh, par des détartrages, des soins de gencives, des soins conservateurs des extractions, des prothèses fixes, des prothèses amovibles okay. en gros c'est avec ces, gros, ces grands plans de traitement là euh, en, en gros pendant moi mes années j'ai peut-être eu... Euh, un et peut-être cinq, six gros plans de traitement. Mm. En fait, euh, en après, fait, tu vois les patients qu'une seule fois par semaine, mais il y en a, tu les vois pendant, pendant un an. D'accord. C'est hyper long. Mm. Et puis, si c'est en plus la dame non, non, qui pleure à chaque fois que tu lui fais l'anesthésie, c'est encore plus long dans ces cas-là. <rire> <rire> c'est ça. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour exercer au mieux ce métier euh, je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient. Il faut, euh, faut être passionné. Il euh, faut savoir euh, faire preuve de lâcher prise. Alors, quand on ferme le cabinet, on ferme le cabinet. On ne le ramène pas à la maison. Ah, ça ah, c'est compliqué. Ça c'est les... hein. le plus dur. Mm. C'est le plus dur de pas euh, de pas être démoralisé ou affecté par un truc qui s'est mal passé dans la journée et de ruminer ça encore une fois rentré à la maison. C'est c'est pas c'est pas le plus simple donc déjà en faisant ce, ce qu'on veut et ce qu'on aime au cabinet euh, c'est déjà plus facile c'est sûr après il faut beaucoup de patience parce que c'est il y a beaucoup d'explications il y a beaucoup de euh, faut que le, le patient puisse comprendre faut que les parents ils puissent comprendre ce qu'on ce qu'on entreprend ce qu'on veut faire ce qu'on leur explique c'est pas toujours facile euh, d'avoir avoir la la motivation de tout le monde, des fois c'est pas vraiment plus facile d'avoir la confiance de tout le monde parce qu'il y, y en a qui arrivent, euh, ils sont adressés pour une ou deux caries et puis en faisant des radios, des contrôles et puis euh, un bilan, on se rend compte qu'en fait il n'y en a pas que deux ou trois, il y en a plutôt six ou sept mm. donc là ils tombent des nues c'est l'impression des fois d'être de se... <rire> un garagiste ou un marchand de tapis, enfin euh, d'être pris <rire> d'être pris pour ça dire... mais, euh, ils nous regardent mais vous êtes sûrs hein c'est sûr que vous regardez, l'autre il avait dit qu'il y en avait que deux ou trois <rire> Alors, venez, on va regarder ensemble. <rire> mais oui, mais puis c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien expliquer les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendus, justement. Oui, oui, oui. Mais après, il y en a voilà, qui sont plus euh, compliqués que d'autres à amadouer et cerner. Ouais. Et c'est toi qui gères l'administratif après euh... ah, on, pas a, pas... on a une secrétaire qui va gérer tout ce qui est prise de rendez-vous euh, administratif euh, global. Moi, je vais m'occuper. Euh niveau administratif plutôt de ma compta. D'accord. Ça, ça te prend beaucoup de temps aussi La compta, non, parce que je me suis assez bien organisée pour le faire tous les mois. Je me bloque une heure le dimanche et je fais ça tranquille. Donc, non, ça, je reste... J'aime pas ça, mais ah. au moins, je sais qu'il faut que je le fasse toutes les fins de mois et je le fais. Je m'y tiens. Ok, bon, bravo. <rire> Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type, s'il y en a euh, C'est des semaines type. En fait. Allez, va pour la semaine type, alors. <rire> <rire> J'achète. <rire> euh, du coup, je travaille du, du lundi au jeudi. Le lundi, je vais faire une journée de 9h à 18h. Là, le lundi, j'ai euh, j'ai des prises en soins de, de bébés avec les problématiques de, de frein de langue, problématiques d'allaitement, etc. Euh, et puis, tout ce qui va être... Euh, on a de l'orthodontie aussi, l'orthodontie précoce que je fais sur les les 3 à 6 ans. D'accord. Euh, et puis, surtout les petits trous qui restent, on met des petits soins, des contrôles... Euh... Après, le, le mardi, j'ai une journée un petit peu plus courte. Je finis à 16h15 et je commence à 8h45. Là, on a une première partie de matinée où je fais des, des contrôles et des soins sans sans gaz hilarant, sans le méopat. Et la deuxième partie de la matinée, c'est les soins avec le meopa Et pareil l'après-midi. On commence avec les petits contrôles et les soins classiques et on finit par deux ou trois séances de de méopat. Au c'est euh... le fameux gaz c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Oui, okay. oui c'est ça. Euh, le mercredi, ça ressemble au mardi, sauf que là, je fais 9h18h30. Il y en a des plages soins classiques, soit méopas, soit classiques et soit méopat. Et le jeudi, on repart plus sur, euh, sur la même chose que le, le lundi, 9h18h avec de l'orthodontie, la prise en soin des bébés. Et puis sur les petits créneaux qui restent, ça va être des soins avec au sein de D'accord. C'est toi qui t'organises comme tu veux Oui. Tu es libre d'organiser ton emploi du temps comme tu en as envie. C'est toi oui. qui te fais tes plages horaires aussi comme tu veux Oui. Ça permet d'optimiser au maximum euh, ben, le, le cabinet, euh, de s'organiser au mieux, de, de commencer par des trucs un petit peu plus euh, faciles, de finir avec des trucs un peu plus soft, où on peut se permettre d'être un petit peu en retard sur la dernière demi-heure quand c'est que des petits contrôles. Mm -hmm. J'essaye Je, de jamais être en retard aussi. Ouais parce que les enfin, enfants que... c'est difficile. C'est ça. Mm -hmm. Je me vois mal avoir une demi heure de retard et avoir tous les enfants qui attendent en salle d'attente ou alors qu'ils puissent entendre que des fois ça, bon, ça peut se passer <rire> euh, moins bien que prévu, hein. on va pas se le cacher. Hein. <rire> des fois ça peut crier un peu. Ouais. Moi je ne crée pas. Ah <rire> et ouais. Euh, ouais, ouais Et encore, je pense que ça a, quand même bien, ça a quand même bien progressé dans la prise en charge de la douleur, la prévention. Ouais, ouais, ouais. Après, ça va être ça va être des cris. Enfin, le le cri caractéristique, c'est euh, quand la dent est anesthésiée et que j'explique la sensation de l'extraction d'une dent, on sent que ça tire et que ça pousse. Mais euh, ça fait pas mal. Je leur montre euh, sur leur poignet, je leur prends le poignet, et je leur montre, ça va pousser, ça va tirer, ça va faire comme ci, comme ça. Et en fait, le fait de sentir que ça tire et que ça pousse, ils se mettent, quelques-uns, à crier, en pensant que c'est de la douleur. Alors, c'est sûr, et archi sûr que c'est anesthésie Mais cette sensation-là qu'ils ne connaissent pas, bien, du coup, ils la, ils la prennent pour la douleur. Et au final, peu importe comment c'est expliqué, amené et tout, ils... on arrive à les calmer, mais qu'une fois que l'extrait qui est fait quoi. D'accord. Donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir de retard ça m'arrange, comme ça ça évite que les enfants qui peuvent attendre en salle d'attente entendent les vocalises de, de certains. C'est sûr, ouais, ça peut être un peu plus rassurant. C'est ça, parce qu'après il faut ramer pour rattraper la confiance du prochain. Donc... <rire> du il faut gagner <rire> la confiance, c'est important Ah oui. <rire> Alors David, est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Eh bien, avoir un compte Instagram déjà. <rire> <rire> ah, C'est sûr que oui, je n'ai jamais vu Instagram. Je ne m'y attendais pas. Et puis d'être suivi avec plus de 10 000 abonnés, je ne m'y attendais pas non plus. <rire> Pour le coup, euh, je ne m'attendais pas non plus à m'occuper de, de bébés. Euh, je ne m'attendais pas en fait à... En fait, en étant dentiste, on est chef d'entreprise. Je ne m'attendais pas non plus à devenir chef d'entreprise, avoir avoir des salariés, euh, euh, avoir tout cet aspect-là en fait auquel on n'est pas forcément préparé euh, à la fac. Mm -hmm. et, et en fait, c'est pas, pas facile. C'est pas inné d'être chef d'entreprise, d'avoir des salariés, de faire des entretiens. Euh, c'est pas quelque chose euh, en plus que moi j'aime faire. C'est pas. Je... J'ai pas cette image de patron hyper hyper strict hyper cadré je suis à la goule quand ça se passe bien ça se passe bien quand il y a des choses à dire je le dis mais c'est pas je vais pas mettre une, une grosse distance comme chez certains entre moi et mes salariés en fait on s'entend bien on rigole il y a une bonne ambiance. Donc quand et tu parles pas de salariés la... tu as un secrétaire médical peut-être dans le cabinet. Donc, on a une secrétaire, une secrétaire médicale et après, on a ouais, as des assistants. Ouais. Mmh. Donc ouais. ça, tu es accompagné de combien d'assistantes ça, ça, tourne peut-être dans le cas. On a une assistante, une assistante dédiée par praticien. Okay. Donc on a on a quatre assistantes et puis une secrétaire au okay, cabinet. D'accord. Oui, donc ça fait un petit monde à gérer aussi. En mmh. effet. Et c'est toi qui qui est donc euh, patron de de ces assistantes. Elles sont pas, euh, c'est pas du libéral en fait. Moi, moi, nous, on est en libéral, en fait, on a une, une ouais. société euh, avec trois praticiens. Euh, donc, on est tous co-gérants, euh, co en fait, de la société. On est tous co-chefs euh, co d'entreprise euh, de tous ces salariés. D'accord, ok. Je reviens sur les bébés. En effet, ouais. on ne s'attend pas, euh, pas à ce qu'il y ait des bébés euh, chez un dentiste. Non. Euh, toi, tu me parlais du frein de la, du frein de langue. Des euh, ouais. problèmes d'allaitement, il y a d'autres choses encore euh, que tu peux avoir Pour les à... bébés Oui. Pour les bébés, euh, oui, ça peut être des questions euh, euh, notamment sur, euh, sur le brossage dentaire, sur les, les caries euh, précoces, sur euh, la présence de, de kystes d'éruption, des choses comme ça. Ça peut être, euh, je sais pas si j'ai dit les traumatismes aussi. Euh... Et du coup, c'est des formations qui sont très spécifiques. Pour les bébés ou tu l'apprends euh, parmi tes céréales Ah non, on n'apprend rien du tout à, à la fac, on n'apprend rien du tout. Hein. C'est bah, euh, <rire> de la formation continue, c'est de la formation perso. Euh... Okay. Non, non. Donc tu continues et tes formations des... oui, oui, oui, je continue régulièrement à me former euh, au fur et à mesure quand je trouve euh, des formations qui sont dédiées à la pédo, parce que c'est pas, pas facile de trouver des formations dédiées à la pédo. Ouais, c'est peut-être euh, toi qui vas les faire en fait peut-être un jour hein, <rire> ça fait peut-être partie des choses que ça va t'amener à faire qui sait Oui, ben bah là ça m'a donné euh, un pareil là, je m'attendais pas à enregistrer des podcasts là es la troisième à m'enregistrer en podcast c'est chouette pas la première <rire> non, non. <rire> mais c'est chouette euh, d'avoir euh, euh, d'enregistrer et que enfin, le métier soit, soit entendu aussi par, par d'autres personnes euh. Ça m'a amené aussi, euh, je... Là, dernièrement, cette semaine, j'étais invité à faire une conférence pour présenter euh, euh, mon, euh, mon métier, et puis l'orthodontie précoce et ma prise en charge avec les freins de langue sur les bébés, mmh. euh, les orthophonistes de mon secteur. Donc ça aussi, c'était une grosse première de faire une conférence devant une quarantaine de personnes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé euh, tout seul devant beaucoup de monde. <rire> et, mais c'était chouette, c'était... C'était vraiment très simple. Bon, cette, euh, cette interview est bientôt à sa fin, mais on a encore une dernière petite question. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ton meilleur souvenir ou ton pire si jamais tu en as un pire <rire> J'ai <Je> réfléchi. <rire> Allez, vas-y. On okay. commence par les pires ou par les meilleurs Ah, c'est toi qui choisis. <rire> <rire> bon, on va commencer par les pires. Euh, les pires, euh, les pires, c'est en général c'est les conflits avec euh, avec les parents quand on n'arrive pas à échanger correctement et que en fait moi j'ai mon idée euh, et qu'elle n'est pas partagée avec les parents et en fait euh, on on n'arrive pas on n'arrive pas à s'entendre à s'écouter et que que ça fonctionne pas en fait. Et... Du coup, ça j'aime pas. J'aime pas ce genre de de rendez-vous, j'aime pas ce ce genre de, de conflit parce qu'au final, ça mène à rien et puis c'est c'est l'enfant qui qui est pénalisé au final non, parce que les parents ne veulent pas ramener l'enfant et, euh, et puis bah, c'est moche quoi. Et, puis, mm. et le, le petit il reste avec ses caries ou ses problèmes et puis euh, et puis c'est tout parce que je sais que au fond, il, même s'il cherche un autre dentiste, euh, la plupart du temps, ils ils prendront pas si euh, le patient a et trop petit, donc euh, où ils diront bah, « c'est pas grave, euh, ça finira par tomber ». Ouais. Mais là, dernièrement, euh, j'avais ouvert le vendredi, je m'étais dit « allez, on va travailler le vendredi pour euh, le retour des vacances ». Et là, je suis tombé sur une maman qui a pas du tout, mais pas du tout kiffé le rendez-vous, et qui finalement, elle accueille ma traité de connard devant la secrétaire. D'accord. Donc Bien. je me suis dit « les vendredis, je ne travaille plus ». Ah bah oui, ça doit être une bonne raison de ne pas le retravailler le vendredi, ça je pense. <rire> Euh, et puis après, là, après les pires, c'est ceux qui me touchaient euh, le plus. C'est euh, j'étais en remplacement euh, dans un autre cabinet quand j'ai commencé. J'ai vu un patient le, le samedi. Euh, je le voyais le samedi euh, midi et le lundi, j'apprenais sa mort parce qu'il il s'était suicidé. Mmh. Okay. Alors ça, euh, ça, pendant toute la semaine, ça m'a, ça m'a trotté dans la tête, en train de me dire que j'étais peut-être une des dernières personnes qui l'ai vue. Euh... Mmh. Ça, ça m'a pas mal chamboulé. Au début, j'avais je... aussi beaucoup de... Je faisais de l'omnipratique, donc j'avais aussi des... des personnes âgées, et pas mal de, petites... de petits papis ou de petites mamies avec qui je m'entendais bien et tout. Je faisais pas forcément régler les séances, quand on de temps en temps pour un petit bricolage ou un truc. Et puis à chaque fois que la famille vient annoncer le décès, c'est sûr que quand c'est des... des petits patients auxquels on s'attache, ça fait toujours un peu mal. Mmh. Ah oui, forcément. Il y a une, une dame qui est venue il n'y a pas très longtemps, m'annoncer euh, m'annoncer le décès de sa maman. Et en fait, on s'est mis on s'est mis à pleurer tous les deux à l'accueil parce que c'était une, une petite mamie que j'adorais et que, et que ça m'avait fait mal au cœur pour le coup. Euh. Bah Oui, bah parce qu'en fait, euh, on n'est pas insensible. Euh, on a beau exercer son métier, euh, on reste euh, des ah êtres oui. humains. Donc forcément, euh, on mmh. peut aussi être touché par ce genre de choses. quoi. C'est normal. Oui. Bon, on rebondissant sur meilleurs. des choses positives. <rire> les meilleurs souvenirs, souvenirs ben, c'est les petites attentions des patients. Et euh, euh, ils me ramènent des petits cadeaux, des peluches, des euh, des, des chocolats, des machins. C'est euh, les meilleurs, c'est les fourrir rires avec euh, avec la secrétaire, avec avec l'équipe, les assistantes, avec mes associés. C'est le fait de vraiment une une super équipe bienveillante au cabinet, qui fait que c'est vraiment un plaisir d'aller travailler. Mmh. C'est euh, tout autour de la problématique justement des, des freins avec des bébés, c'est mmh. euh, les remerciements des parents qui sont qui arrivent au bord des larmes quand, quand ils viennent me voir la première fois, et puis au bout des trois semaines de suivi, euh, ben ils sont au bord des larmes, parce que là pour le coup ils, ils me remercient et que ça va beaucoup mieux. Et ça s'est arrivé une fois, une maman qui était carrément revenue au cabinet avec son bébé pour, pour me dire que, que tout allait mieux, que tout était rentré dans l'ordre et tout, et pareil, tout le monde avait pleuré, secrétaire, assistante, la mère, tout le monde pleurait. Sauf le bébé, lui, qui était vachement bien. Mais... <rire> ouais, ben bah, on se dit mission accomplie, quoi, en fait. Ouais, ben bah, oui, c'est ça. Ouais. De, de, de tous les dessins des enfants, ça, ça j'adore. Quand ils me ramènent des petits dessins, je suis, trop, je suis trop fan. Tu les et accroches petite... Ouais. Ils sont tous accrochés <rire> au cabinet. Alors, je n'ai plus de place derrière ma porte, alors du coup, j'en ai... ai mis sur le mur à côté de la porte. Plus ça <rire> va, plus il <rire> moyen de place, mais je les mets quand même. Ils les fenêtres après, mais bon. <rire> <rire> et là, dernièrement, il y a une petite fille euh, que j'ai soignée. Euh, son papa était avec elle dans la salle de soins et puis en fin de soins, elle se lève. J'ouvre la porte pour qu'il puisse aller au secrétariat. Et puis là, elle court vers moi, elle me fait un gros câlin. Je fais, je dis, oh, tu <rire> <rire> Je voudrais me remercier de la séance, mais j'étais trop, tombé... bah bon, d'accord. <rire> <rire> c'était très spontané, quoi. Ah ben, c'était spontané de, de ouf, j'ai rêvé venir. <rire> et il y avait une petite aussi, euh, trop chou, euh, qui, qui partait dans, dans le hall, et puis euh, sa mère qui fait, mais vas-y, dis-lui, dis-lui. Et puis euh, elle se retourne vers moi et puis elle écrit Je t'aime <rire> !» La future Lara Fabian est née. C'est <rire> <rire> trop rire aussi, c'est trop ouais, chouette. C'est mignon, c'est mignon. Bah oui, ouais. parce que bah, je pense que certains doivent aussi sentir que, que ça va mieux après. Donc forcément, ils sont reconnaissants eux aussi, il n'y a pas de raison. Oui, ouais, c'est bien, c'est hyper gratifiant. Carrément, carrément. Yep. Eh bien, écoute, Je te remercie énormément pour ce petit temps passé ensemble à yep. en apprendre un peu plus euh, sur, euh, sur ton envers euh, du décor. Et <rire> puis, bah, je partagerai donc ce fameux compte Instagram qui est bien bien suivi déjà. Donc, ça se trouve, euh, ceux qui viendront écouter, ils, ils seront déjà abonnés à ton compte. Peut-être, <rire> yep, hein, je le partagerai aussi. <rire> Et puis, bah, je te souhaite une très bonne continuation et encore un grand merci.